Prévention des maladies, y compris chroniques. Les personnes minces ont aussi besoin de ce produit. Glutamine 2,5 g par sachet. Pourquoi est-il ajouté à Ultrabiome DTX La carence en glutamine est considérée comme la première étape vers l'accumulation de la maladie. On pense que le syndrome de l'intestin qui fuit est causé par une carence en glutamine. Les maladies chroniques sont cumulatives. Auto-immunité apparaît et se développe. Sur fond de carences nutritionnelles et de charges toxiques, le stress, les problèmes de santé s'accumulent. Ultrabiome DTX Nutrition et protection de la santé de l'homme moderne. Vous pouvez perdre du poids en buvant un sachet d'Ultrabiome DTX au lieu du dîner. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un autre repas au déjeuner. Nous avons déjà des résultats incroyables. Femmes 47 ans, hauteur 1 mètre 62 cm, poids corporel 96 kg. Je me suis tourné vers le NSP pour obtenir de l'aide parce que j'avais mal aux jambes. J'ai demandé du calcium avec de la vitamine D et de l'Everflex. Elle a accepté d'ajouter le super complexe avec Super Omega 3. A cette époque, la société NSP a lancé Ultrabium DTX sur le marché de l'UE. Nous n'avons pas encore eu de résultats avec ce produit. Cette femme a été l'une des premières à commencer à en boire. Juste deux sachets par jour, au déjeuner et au lieu du dîner. Chaque sachet a été mélangé avec 300 ml d'eau. Petit déjeuner, deuxième petit déjeuner. Un autre repas une heure après Biome DTX à l'heure du déjeuner. Merveilleux La femme a remarqué qu'il lui était devenu plus facile de se déplacer. Les jambes ne se fatiguent pas. Il n'y a pas de réaction à un changement de temps sous forme de douleur et de douleurs osseuses. Le poids corporel des trois premiers mois a diminué de 8,5 kg. Et à partir de ce moment, la femme a décidé que l'activité physique pouvait être ajoutée. D'abord des marches de 30 minutes le matin et le soir, puis j'ai décidé de faire du fitness. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de rhume constant. J'ai décidé que je pouvais commencer à aller à la piscine. Le plus important... Trouvez un remède efficace contre la suralimentation. Réduire votre apport calorique est un moyen efficace de perdre du poids. Cependant, ne pas manger n'est pas bon pour la santé. Voulez-vous perdre du poids Mangez. Aliments sains, dans lesquels il n'y a pas de conservateurs, de colorants, de margarines de viande fumée. La nourriture la plus simple et la plus saine. Soupe de légumes, viande bouillie, poisson mijoté. Légumes mijotés, salade façon vinaigrette, lentilles et haricots. Pommes au four, produits de boulangerie sans levure sans excès de sucre. Idéal, boulettes, tarte, au chou, pommes, viande hachée faible en gras. Mangez cet aliment simple pour la santé au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Pour le dîner, Ultra Biome DTX. Assurez-vous d'ajouter une gamme complète de vitamines et de minéraux. C'est le super complexe. Dans la nourriture de cette femme, il y avait suffisamment de substances utiles nécessaires au maintien de la vie. Par conséquent, l'apport alimentaire excessif n'est plus nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de carence nutritionnelle. Et, bien sûr, vous avez besoin de graisses saines. Il s'agit de super-oméga-3 et de coenzyme Q10 avec de la lécithine. Super complexe. Comment aide-t-il dans le processus de perte de poids Prévention de l'anémie. Reconstitution des carences en chrome, iode, zinc, cuivre, sélénium. L'ensemble le plus riche en vitamines et minéraux aide à normaliser le métabolisme. Éteignez l'excès d'appétit. Le calcium avec de la vitamine D et de l'Everflex est un puissant soutien pour le tissu osseux et les articulations. Le super complexe est constitué de minéraux et de vitamines nécessaires, entre autres, au métabolisme. Le super oméga 3 et le coenzyme Q10 sont des corps gras. On peut dire que ce sont les bonnes graisses pour l'harmonie. Super Omega 3 et Coenzyme Q10 aident à démarrer et à soutenir le processus de combustion des graisses en excès. L'énergie de ces graisses en excès est utilisée par l'organisme de manière rationnelle et judicieuse. Ultrabiome DTX est une riche source de fibres naturelles. Les fibres aident les muscles lisses du système digestif à travailler plus activement. Calories négatives ce terme signifie que le produit apporte moins de calories qu'il n'en faut pour le digérer. La promotion d'ultrabiome DTX par le tube digestif nécessite plus d'énergie que ce produit n'en contient. Tout ne se mesure pas en calories. Tout le monde n'a pas besoin de perdre du poids. La dialyse pariétale et le nettoyage de la muqueuse intestinale des toxines. Vilosités intestinale, c'est là que commence le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est notre immunité. On connaît les bienfaits de la chlorophylle pour protéger l'estomac. Ultrabiome DTX comprend de la chlorophylline. Dialyse pariétale. C'est le nettoyage du liquide dans la lumière intestinale des toxines, des radionucléides et même des graisses en excès. Vaisseau lymphatique et ganglion du côlon. Ce sont également les points d'application de l'ultrabiome DTX. Le système lymphatique humain, c'est là que la charge toxique peut être réduite et c'est là que commence l'immunité humaine. Désintoxication Reconstitution des déficits Diminution de l'excès d'appétit Normalisation du poids corporel s'il y a excès Prévention des maladies, y compris chroniques Quel avantage une personne a-t-elle reçu en utilisant ces produits Super complexe, tous les minéraux, vitamines et antioxydants en parfaite combinaison Absorption maximale, bénéfice maximal Arrêtez de trop manger Donne de l'énergie pour les processus vitaux. Immunité, hématopoïèse, muscles, os, cerveau, vaisseaux sanguins, cœur. Tout le corps est saturé de substances utiles. Assez d'énergie, la nourriture consommée brûle, donne de la chaleur et de la force. Le calcium avec vitamine D est un produit vital. Particulièrement important pour les femmes. L'ostéoporose menace toutes les femmes, surtout pendant les périodes de changements hormonaux. La carence en calcium se manifeste souvent par une gêne dans le cou, dans le bas du dos, les gens utilisent des médicaments non stéroïdiens au lieu de restaurer leurs tissus osseux. La vitamine D, ainsi que le phosphore et le magnésium, contenus dans ce produit contribuent à la santé des os. Le calcium est encore mieux absorbé. Everflex. Dans la composition de la glucosamine, du méthylsulfonylméthane, de la chondroïtine. Soutien nutritionnel puissant pour le tissu conjonctif, le cartilage, les ligaments. Tout ce qui compose la colonne vertébrale et les articulations reçoit un excellent soutien nutritionnel. 3 super aliments contenant les graisses les plus précieuses. Super oméga 3. Lécithine. Coenzyme Q10. Les graisses qui font maigrir. Oui, exactement et ils aident également à maintenir la santé des vaisseaux sanguins, du cœur, du cerveau, du foie, du système endocrinien et soutiennent le métabolisme. Femme, 47 ans, hauteur 1 mètre 62 cm, poids corporel 96 kg. J'ai utilisé ces produits. Calcium avec vitamine D. Everflex. Super complexe. Super oméga 3. Lécithine, Coenzyme Q10. Ultrabiome. Produits ajoutés avec une microflore bénéfique. ProBio 11 Coagulant. Bifidophile. J'ai beaucoup aimé Solstick et Smart Meal. Un repas au travail est une portion de Smart Mila. Pendant les trois premiers mois depuis le début de la prise des produits NSP, l'état de santé s'est amélioré. Il n'est pas nécessaire de prendre des médicaments non stéroïdiens. Je les ai utilisés à cause de douleurs fréquentes dans les jambes, le cou, le dos, surtout lorsque le temps change. J'ai remarqué que je ne bois pas de café pendant la journée car j'ai assez de force. Je suis très surpris qu'il n'y ait pas eu de rhumes habituels. J'avais très souvent des rhumes. J'ai perdu 8,5 kg au cours des trois premiers mois. C'est deux tailles en moins. Je veux souligner. Il n'y a pas eu de demande de perte de poids. J'ai demandé du calcium parce que j'avais souvent mal aux jambes et au dos. Elle a décidé de faire du fitness et de la natation, continue de prendre des produits NSP. Je tiens à souligner, l'objectif de perdre du poids n'a pas été fixé. L'homme voulait de l'aide pour des douleurs aux jambes et au dos. Ultrabiome. Un excellent ajout à la gamme de produits NSP. Les résultats ont déjà été accumulés et pas seulement dans la perte de poids. Plus de force, d'énergie, moins besoin de café et de médicaments contre les maux de tête. La vie est remplie d'énergie, de gaieté et de bonne santé. C'est le but de la création et de l'acceptation des produits NSP. Les personnes minces ont aussi besoin de ce produit. Profitez pleinement de cet excellent produit.